Bonjour, je m'appelle Elaha Abdi et je vais vous présenter un projet de robotique chirurgicale, un troisième bras robotique pour le chirurgien. En observant les blocs chirurgicaux, notamment à l'Hôpital universitaire de Genève, j'ai remarqué qu'il y avait toujours beaucoup d'assistants avec le chirurgien. J'ai donc voulu apporter une solution pour donner plus d'autonomie et de dextérité aux médecin. Durant les opérations, ce dernier n'utilise en général pas ses jambes. J'ai donc créé un robot piloté par le pied, qui contrôle un troisième bras robotique. J'ai donc commencé en créant une interface qui pilotait des pinces et une caméra en réalité virtuelle. L'utilisateur contrôlait les deux pinces avec ses mains et l'orientation de la caméra avec son pied. Une fois les premières tests faits, j'ai réalisé deux interfaces pour le pied qui fonctionnent de façon différente mais qui ont le même but. Contrôler une caméra attachée au bout d'un robot Delta. Vous allez maintenant pouvoir découvrir la robotique dans votre classe. Timio est un petit robot, programmable par toutes et tous. Grâce à sa simplicité et à sa polyvalence, il peut imiter les robots de recherche les plus complexes. Apprenez à le connaître au travers d'une expérience qui s'inspire de ce projet de robotique chirurgicale. À vous de jouer okay.